Bonjour, Ninne Blangeau. Vous êtes coéditrice avec Florence Gressier d'un ouvrage qui vient de paraître chez RS dans la collection « La vie de l'enfant ». Quel est le but de cette collection et à quel public s'adresse-t-elle Cet ouvrage fait partie d'une série euh, dite Les cahiers Marseille » éditée par la Société Marseille Francophone pour la santé mentale périnatale périnatale implique la grossesse, la naissance et, grosso modo, l'année après la naissance. Le but de cet ouvrage est de sensibiliser à la place du père et à ses difficultés. Il concerne donc les professionnels, les soignants, mais toutes les personnes qui s'intéressent à la parentalité et à la paternité et donc qui veulent comprendre mieux qu'est-ce qui se passe à cette période. L'ouvrage que vous coéditez porte le titre « Accueillir les pères en périnatalité ». Pour beaucoup, la périnatalité est en rapport avec les femmes en tant que mères. En quoi les hommes seraient-ils concernés Eh bien oui, c'est justement parce que trop souvent, cette question est posée de cette façon que j'ai voulu éditer ce livre. Euh, on reconnaît maintenant l'importance de la place de la mère comme personne, on reconnaît ses difficultés. Une femme sur dix a une dépression euh, au moins après la naissance et on sait que c'est une grande difficulté. Mais on ne, ne connaît pas assez la santé mentale des pères et on ne prend pas assez en compte. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. Cette période est parfois vécue de façon très douloureuse par les pères et on n'admet pas leurs difficultés, ils doivent être forts, ils doivent être des soutiens, ils doivent être l'équivalent d'une mère, ils doivent avoir beaucoup de fonctions, mais on ne les accueille pas vraiment et on ne leur fait pas la place qu'il faut quand ils ont quelques difficultés. Cet ouvrage, de près de 300 pages, comporte essentiellement cinq grands chapitres et une quarantaine de personnes venant de domaines très variés, tels qu'anthropologues, historiens, chercheurs, cliniciens y ont collaboré. Quelle est la logique de ce découpage Nous avons tenté, avec Florence de trouver des experts pour permettre de décrire... La, ce que c'est que la paternité, le rôle des pères, les difficultés des pères à cette période. Après une première partie qui fait, euh, qui fait état des différents regards sur le père et la paternité par des psychanalystes, par des historiens, des sociologues, des anthropologues, nous avons une deuxième partie qui traite du père, de la conception à la naissance et après. Il parle aussi de l'allaitement et pour finir sur un concept de triade avec la co-construction de la paternité. La troisième partie est plus sur un cas particulier lorsque la maman est hospitalisée pour des raisons de santé mentale ou de difficultés psychologiques avec son bébé. Quelle est la place du père Quel est son rôle Et quelles sont ses difficultés Il n'est pas là seulement comme un soutien de la diable, mais il a aussi ses propres difficultés à prendre en compte et quelle place fait-on à ce père dans ces structures-là euh, La quatrième partie traite de l'impact de la pathologie maternelle, paternelle, vous voyez, même moi je me trompe, Et je, paterne, maternelle arrive spontanément et paternelle, on a du mal a vraiment arriver à en parler. Donc quelle est la place de la pathologie paternelle sur le développement de l'enfance qui est une question que les chercheurs ont de plus en plus en tête actuellement et qui montre que non seulement la mère mais aussi le, le père a vraiment un impact important sur le développement de l'enfant et donc c'est important de le prendre en compte. La cinquième partie euh, Peut-on faire quelque chose Peut-on avoir une prévention Quel type de prise en charge peut-on faire Quel accueil pour les pères Et ça, c'est le sujet de la cinquième partie. Bien écoutez, je vous remercie, Nine Glangeau, pour euh, vos explications sur ce livre dont le titre, je le rappelle, est « Accueillir les pères en périnatalité » et qui est publié chez RS dans la collection « La vie de l'enfant ». Merci.